Bonjour et bienvenue à ce septième épisode de la Minute Magistère consacré au Forum des Annonces. Le Forum des Annonces est une activité indispensable à tous les formateurs qui souhaitent accompagner efficacement les participants dans une session de formation au magistère en leur diffusant des informations exclusives uniquement descendantes. Premier point, si le formateur ne dispose pas du Forum des Annonces dans la session mise à sa disposition, il va devoir accéder aux paramètres du parcours via le bloc « Administration », puis il devra dérouler l'onglet « Apparence et tout simplement sélectionner le chiffre 1 au lieu de 0 dans le champ « Nombre d'annonces ». Il n'oubliera pas d'enregistrer les réglages effectués. Le formateur dispose désormais d'un forum des annonces, lequel par défaut se positionne tout en haut des pages de la session, zone qui permet d'afficher son contenu, quelle que soit la page dans laquelle les participants naviguent. En cliquant sur le bouton « Accéder », le formateur va pouvoir ensuite ajouter un nouveau sujet, c'est-à-dire transmettre une information à l'ensemble des participants. Un formateur qui ne souhaite plus utiliser ce type de forum peut le supprimer en accédant au réglage bouton « Modifier » de l'activité. Deuxième point, il est tout à fait envisageable d'associer un forum des annonces avec le bloc des dernières annonces. Après avoir activé le mode « Édition », le formateur va utiliser « Ajouter un bloc » et sélectionner dans la liste déroulante « Dernières annonces ». Le formateur dispose ainsi d'un bloc violet « Dernières annonces » qu'il pourra ensuite positionner par exemple dans la zone à droite grâce à la double flèche. Puis il va déterminer le nombre de dernières annonces qu'il souhaite faire apparaître dans ce bloc entre 1 et 10. S'il choisit par exemple 5, en accédant aux paramètres du parcours et en déroulant l'onglet « Apparence, ce sont bel et bien les 5 dernières annonces auxquelles pourront accéder les participants. A noter que le formateur peut également diffuser une information en cliquant sur « Ajouter un nouveau sujet » Via le blog des dernières annonces. Quant aux participants, ils peuvent accéder aux discussions qui ne sont pas affichées dans le blog des dernières annonces en cliquant sur Sujet antérieur. Troisième point, le forum des annonces possède des caractéristiques atypiques et uniques. Premièrement, une session de formation à un parcours ne peut avoir qu'un seul forum des annonces. Ensuite, ce forum est positionné par défaut dans la zone située tout en haut de chaque page de la session. Ainsi, les participants peuvent accéder aux informations majeures, importantes, diffusées par le formateur, quelle que soit la page dans laquelle ils sont. Puis, comme nous venons de le voir, il est tout à fait envisageable d'associer le forum des annonces avec le blog des dernières annonces, situé à droite ou à gauche dans les pages du parcours, après avoir réfléchi au nombre des dernières annonces que le formateur souhaite voir affichées. Autre caractéristique, seul le formateur peut publier, ajouter un nouveau message, un nouveau sujet dans ce forum. C'est impossible pour les participants qui pourront néanmoins répondre aux messages diffusés. Enfin, tous les participants sont forcément abonnés à ce type de forum, l'abonnement est imposé, ils ne peuvent donc pas se désabonner. Dernier point, quels sont les types de messages qui vont être diffusés aux participants par l'intermédiaire du forum des annonces Par exemple, cela concernera tout d'abord des informations pratiques, comme des horaires de début de formation, des rappels de lieux de regroupement, des dates de formation. Ce pourra être aussi des informations très importantes concernant des changements de programme, des modalités de formation ou d'indisponibilité du formateur. Le forum des annonces peut aussi être utilisé en début et en fin de formation. Au début, il s'agira de la diffusion d'un message d'accueil des participants afin de lancer la formation. Puis à la fin, ce sera l'envoi d'un message qui annonce la clôture de la formation, accompagné par exemple de dernières informations supplémentaires. Voilà vous connaissez désormais l'essentiel sur le forum des annonces. Merci d'avoir suivi ce septième épisode de la Minute Magistère et rendez-vous dans 15 jours pour un épisode consacré aux vidéos interactives dans une session de formation.